Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'argent entre nous. Et puis, ça me manquait un peu. C'est-à-dire que je sais bien que c'est important de parler de la blockchain, de ses, de ses tenants et aboutissants, et en quoi elle peut vraiment améliorer nos vies. Mais euh, faut pas déconner, euh, c'est tout aussi important en fait, de savoir qu'on peut quand même euh, générer des intérêts avec relativement facilement. Et pourquoi c'est important C'est parce que quand même, ces anticipations financières font, enfin, participent au fait que c'est une technologie qui se développe. De la même manière, en fait, quand on investit dans des nouveaux projets, qu'importe le, le domaine, ça nourrit, ça permet au projet de prendre forme. Donc en fait, les deux sont vraiment compatibles. J'avais vraiment envie de vous le dire en guise d'introduction parce que, en ce moment, je suis en train de lire euh, « Le triomphe de la cupidité » de Joseph Stiglitz. Et euh, enfin, le livre est remarquable. Mais bon, ça dégoûte tellement de la cupidité et du capitalisme que euh, je me sentais obligée de commencer une intro comme ça. Alors, bref, euh, soyons courts, soyons concis. Vous avez vu le titre On va s'intéresser dans cette vidéo il faut savoir que c'est une première série de vidéos, j'en ferai plusieurs. Donc on va s'intéresser, on va un peu zoomer sur toutes les plateformes qu'il y a pour euh, générer de l'argent. Et dans cette première vidéo sur laquelle vous êtes en ce moment, on va s'intéresser au lending, c'est-à-dire au système de prêts et d'emprunts. Donc, et particulièrement dans cette vidéo-là, on va faire une vidéo sur les sites qui sont sur la DeFi. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester, on va pas, je vais pas vous montrer des protocoles de la DeFi, ça je prépare ça pour la deuxième euh, version de cette vidéo, tout simplement parce que ça demande des prérequis j'ai pas envie de tout de suite vous dire d'aller dans la DeFi. C'est plus simple de commencer avec la CIFI. Donc voilà, dans cette série de vidéos, on verra le stacking, on verra aussi le farming parce que oui, hein, j'en fais quand même. Et il y a des très bons protocoles. On verra les autres méthodes pour générer des intérêts. Et forcément, on commence avec la plus simple, qui est le lending et le prêt. Pourquoi le lending Pourquoi j'ai voulu commencer par ça bah, Tout simplement parce que c'est l'un des, des services les plus utilisés sur la DeFi, d'une part, et c'est aussi l'un des plus simples à comprendre dans le business model, c'est-à-dire que vous savez vraiment pourquoi vous gérez. Enfin, D'où viennent les intérêts que vous que vous gagnez quand vous les déposez En fait, ça vient tout simplement de la personne qui va emprunter. Et euh, sur la Defi, quand une personne emprunte, en fait, elle va euh, dép déposer ce qu'on appelle une surgarantie, c'est-à-dire un collatéral, ce qui fait que, en fait, le business est, euh, et le modèle économique est viable tout simplement. Voilà pour l'explication simple. Alors, avant de commencer, il y a quand même deux trois choses à, à préciser. Euh, premièrement, je, bien sûr, je ne fais pas du conseil financier. Moi, je vous partage simplement ce que je fais, ce que les utilisateurs de des crypto monnaies fonds en général et de deux il euh, y a des risques c'est-à-dire que même quand bien même je vais vous montrer des sites qui sont sur la Sifai c'est-à-dire la différence entre Sifai et DeFi, c'est que vous n'avez pas c'est pas vous qui gérez vos propres clés et en fait il y a des avantages et des inconvénients de, de sur la Sifai et la DeFi. et le plus gros des avantages sur la DeFi, c'est que quand on a affaire à un escroc et eh bien en fait on peut pas le rattraper euh, tout simplement c'est-à-dire que lui il est anonyme il va sur un yacht il va finir euh, il va fumer son cigare et puis même il va repenser à comment escroquer d'autres personnes alors que sur la il y a un système souvent d'assurance, si vous voulez, par d'autres banques. Il y a euh, des systèmes de sécurité peut être beaucoup plus poussés parce qu'ils peuvent prendre des employés pour tout vérifier et euh, les, les fonds sont pas comme ça en ligne, ils sont sur des cold wallet, etc., pour assurer la sécurité. Mais il n'empêche que même comme ça, on n'est jamais sûr de rien. L'autre point très important que je dois absolument préciser, j'ai pas été soudoyé euh, par, ces, par ces plateformes. Enfin, c'est pas un partenariat, en gros. Et je suis libre de dire ce que je pense. En gros, euh, c'est pour ça que je vous je vous donnerai d'ailleurs les avantages et les inconvénients hein, que je suis libre de parler et euh, par contre j'ai mis des liens affiliés vous n'êtes pas obligé de les suivre donc voilà ça je voulais vraiment vous le dire pour la liberté de parole de d'objectivité de cette euh, de ce comparatif l'introduction était longue je sais mais c'était important que je le dise et puis maintenant on peut commencer sur la partie landing on ne s'intéresse pas à l'emprunt ici l'emprunt c'est une autre stratégie euh, on s'intéresse vraiment au fait de déposer ses crypto monnaies et de générer des intérêts on est d'accord et si vous êtes prêts on va commencer avec la première plateforme celle que je préfère quand même mine de rien même si j'utilise les quatre alors la première plateforme c'est YouHodler. Euh, pourquoi, je la, pourquoi je la préfère c'est parce qu'en fait elle offre les, le plus de services et surtout, c'est celle qui offre le plus, qui a la liste de crypto-monnaies la plus large. C'est-à-dire qu'on peut investir, enfin, on peut déposer sur 39 crypto-monnaies. Elle a de tout, du stablecoin jusqu'à des tokens de la DeFi. Et particulièrement sur le stablecoin, elle va, par exemple, pour le Tether, même si je ne suis pas partisane du Tether et que je préfère l'USDC ou le DAI, ça va quand même jusqu'à 12%. Alors les chiffres de 12% en général, c'est le plus élevé qu'il y a sur les sites de lending, euh, sur la Seify. Qu'importe les plateformes, hein, souvent, et ça va être souvent sur du stablecoin. L'autre avantage, mais toutes les plateformes le font quasiment, c'est qu'elle fait de l'intérêt composé et qu'elle paye, on reçoit ses intérêts chaque semaine. Franchement, c'est un bonheur, c'est tous les samedis en fait, enfin en tout cas pour moi, c'est tous les samedis. Tous les samedis, on a une, donc une mise à jour, de, on a nos intérêts qui sont versés et qui vont être déposés sur notre capital. Et c'est avec ce nouveau capital que les intérêts sont calculés une nouvelle fois. Enfin, Enfin, c'est toute la magie des intérêts composés, comme vous le savez, comme ce qu'il disait Warren Buffett. C'est euh, magnifique et formidable. D'ailleurs, tous les sites ont une calculatrice intégrée. Vous pouvez voir combien vous gagnez. Mais 12% sur de stablecoins, admettons, on prend Tether ou USDC. Si vous avez 12% et que vous mettez euh, 10 000 euros, on arrive à un gain à l'année. Hein. C'est-à-dire 365 jours après, vous gagnerez 1 200 euros si vous avez déposé 10 000. Alors, faut savoir qu'il y a une calculatrice sur ce sur Yieldler, mais il y en a sur tous les sites en fait. et C'est très bien de le faire et vous pouvez voir combien vous pouvez gagner sur le long terme. En général, quand on fait du lending, le, ce type de revenu passif, les gens ne le font pas à l'année, c'est-à-dire qu'on se projette sur 5 ou 10 ans, et très souvent aussi, c'est une option pour les parents qui, vous savez, il euh, y a beaucoup de parents qui aiment euh, déposer euh, une petite somme sur le compte de leurs enfants euh, jusqu'à leur 18 ans, leur majorité, et bien là, c'est encore peut-être plus simple parce qu'il suffit de mettre une bonne somme, un bon coup, qui tout d'un coup, va, qui va générer chaque mois et chaque année des intérêts, ça peut monter très vite. Si vous déposez 10 000 en 5 ans, 10 ans, 30 ans, euh, ça peut, on peut arriver à des sommes très, très intéressantes en n'ayant rien fait. Bien sûr, faut il partir, faut partir du postulat qu'on a choisi une bonne crypto, mais bon, là, on part dans l'idée que c'est du stablecoin, et puis, bon, bah, qu'il n'y ait pas trop euh, d'inflation, et puis que le site reste encore les 30 ans, etc. Mais sur une, euh, sur une fourchette de 5 ou 10 ans, c'est tout à fait euh, faisable, en fait, de faire des estimations euh, probables. Bon, euh, l'autre chose qui est intéressante sur euh, Yodler, c'est que, bien sûr, on connaît l'équipe, et moi, j'ai pu aussi interviewer, enfin, je les ai trouvés euh, et j'avais pu les interviewer alors qu'à l'époque, j'avais très peu de vues, très peu d'abonnés et d'autres plateformes m'avaient dit non. Alors que moi, en fait, c'était simplement, je voulais déposer plus sur ces plateformes et je voulais avoir plus de confiance. Et bon, bref, le CEO, pareil, Ilia Volkoff, il est très présent sur les réseaux. Enfin, tout un tas de choses qui fait que cette plateforme, est, euh, elle me paraît fiable. Ils sont enregistrés en Suisse, ils sont transparents. Et puis, le business model est plutôt euh, simple. Et Odler est très simple à utiliser aussi. Alors, il faut savoir qu'il y a deux services euh, qui s'appellent multi et Turbocharge. Franchement, là, on s'apparente à du trading. Enfin, euh, c'est des flash loans, en fait. C'est un système un peu plus compliqué que je ne vous recommande pas de faire si vous ne savez pas ce que vous faites. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait, j'ai beaucoup gagné. Puis après, avec l'enthousiasme, je ne sais pas ce que j'ai fait comme opération, j'ai reperdu ce que j'avais gagné. Donc, il faut vraiment rester peut-être que sur la partie lending, tranquille. Générer ses 12%, ces 8%. Euh, c'est pas mal sur le Bitcoin, d'ailleurs. Et euh, de rester comme ça, calme, de ne pas foncer sur tous les services qu'il y a. Et puis, j'ai vu un truc qui était pas mal sur euh, YouHodler, c'est que maintenant, ils vont ouvrir quelque chose euh, de type euh, déposer un collatéral en NFT. Mais bon, typiquement, ils vont choisir les NFT euh, de type euh, board AP, euh, yacht, yacht Club. Euh, mais voilà, mais en tous les cas, ils, ils, ils cherchent à innover. Ça, ça me plaît. D'ailleurs, j'ai vu eux le faisaient, enfin qu'ils allaient le faire et que Nexo aussi le faisait. Donc voilà, on, on s'apprête vraiment dans le futur. Mais restons sur le lending. Euh, voilà, Yachtler, moi, je la trouve très bien. Vous le savez, je vous en avais souvent parlé, mais moi, c'est vraiment une plateforme que j'utilise depuis très longtemps. Et euh, moi, la stratégie que j'ai sur Yodler, elle est très simple. Normalement, je suis censée pas les toucher. C'est-à-dire que vraiment, dans l'idée, j'ai placé mon BTC, quelques stablecoins. En fait, les crypto-monnaies que j'aime le plus, que je, veux voir, que je veux faire fructifier. Mais euh, il m'arrive très souvent, alors, je ne suis pas censée le faire, mais il m'arrive très souvent de prendre sur mes intérêts euh, et puis d'investir de de, avec. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que c'est de l'argent. Euh, vous voyez, j'ai moins de scrupules à utiliser cet argent-là. C'est de l'argent en bénéfice pur. Et là, j'aurais tendance à faire un peu de farming ou des choses plus risquées, comme du Trading ou quoi. Donc c'est vraiment à partir de cette plateforme là. Moi, elle m'aide beaucoup. Genre, je l'utilise. Elle fait partie de mes stratégies de base. Alors, euh, au-delà de Yodler, il faut savoir aussi que l'autre plateforme que j'utilise. Enfin, c'est pas vraiment une plateforme parce que pour le coup, euh, on l'utilise que sur application mobile. Mais pour moi, c'est un défaut. C'est Celsius. Alors, je sais que beaucoup de personnes l'utilisent. D'ailleurs, c'est la deuxième plateforme euh, en termes d'utilisateurs. Je crois qu'aujourd'hui, elle a 1,4 millions d'utilisateurs. Elle cartonne. Il faut savoir que Celsius, comme d'autres plateformes, comme Nexo, par exemple, ont mis en place leur propre euh, token natif. Donc, c'est un token utilitaire qu'on utilise, en fait, pour euh, augmenter les intérêts qu'on va recevoir sur la plateforme. Alors, le sell token, pour ceux qui sont, restés, qui, qui sont rentrés euh, en 2018, 2019, enfin, ceux qui sont rentrés, en fait, avant mai 2021, le token a pris de la valeur, donc on a tous gagné. C'était très bien. Mais ceux qui sont rentrés après cette dette-là, euh, ils ont, ils ont été contraints, en fait, oui, ils ont reçu du sell token qui est à la perte. Donc, ça pose, ça pose beaucoup plus de questions, en fait, les plateformes qui ont leur propre token, parce que, en plus de choisir les tokens sur lesquels on veut investir, il faut en plus regarder la performance du token natif. Alors, il sert d'incitation dans le sens où, euh, si vous choisissez, en fait, d'être de, de, payé, en, de recevoir les rewards en sell, vous allez avoir un taux d'intérêt qui est plus élevé. Mais ça reste, euh, c'est pas très élevé en soi. En tous les cas, pour le Matic, euh, c'est quand même à 9% que vous avez, que sans accepter de sel donc c'est plutôt pas mal 9% sur Polkadot aussi et puis euh, sur euh, sur quelques stable coins ça peut être intéressant à 8% mais vous voyez que si vous acceptez les rewards dans sel token et eh bien là vous avez euh, vous avez 2% en plus en général il y a un petit défaut à savoir sur enfin euh, défaut pas sûr mais en tout cas c'est bon de savoir il faut savoir que plus vous allez déposer plus euh, le taux d'intérêt va être faible. Alors, c'est à l'inverse de, de ce qu'on pourrait penser dans l'intuition, mais typiquement, en fait, si vous déposez du BTC, les, les premiers 0,25 BTC, ça, vous allez avoir un intérêt de 6%, et puis les, pro, les, les autres, toutes, toutes, les, toutes les autres fractions de Bitcoin que vous, que vous aurez, vous aurez un intérêt de 3%. Donc, vous voyez, c'est faible, et ça, moi, c'est quelque chose qui peut me déranger. C'est dommage, moi, j'aurais plutôt tendance à, à vouloir euh, bah, faire payer, à donner plus aux personnes qui Dépose plus, mais bon, Celsius, c'est pas ça. Mais sinon, Celsius, donc c'est pas pour rien si elle est leader, c'est qu'elle est quand même euh, bien faite et qu'elle pense à se développer. Je pense, j'ai entendu dire qu'ils allaient faire une carte de, une carte bancaire, si vous voulez. Il y a un système de swap, alors qui est très récent, c'est-à-dire qu'on peut échanger les tokens entre elles, chose qu'on peut faire hein, sur Yoodler déjà. Et puis, euh, il y a un système qui fait qu'on peut envoyer des, euh, des tokens à des personnes qui ont déjà la, la plateforme. Donc, euh, c'est vrai que si vous faites des paiements réguliers à une personne en particulier et qu'elle a Celsius, vous aussi ça peut être très très intéressant et autre autre autre gros avantage et c'est comme ça qu'elle a communiqué c'est le fait qu'elle n'ait pas de frais. Il n'y a pas de frais sur la plateforme. Bien sûr, en fait, la plupart des revenus de ce type de plateforme qui ont un token utilitaire, ils vont être faits aussi avec le token en question. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils sont très transparents. Pareil, le CEO, il est visible. On le voit partout. Il est très présent sur les réseaux sociaux. c'est euh, voilà Ça reste quand même une bonne plateforme. voilà Moi, personnellement, je sais que je l'utilise de moins en moins parce que bon, déjà, je suis fatiguée d'avoir ces quatre plateformes-là. Et puis, le fait qu'elles soient sur mobile, ben bah moi bizarrement je sais que c'est pas le cas de tout le monde. moi j'ai du mal à utiliser mes cryptos sur, enfin c'est pas quelque chose que j'aime faire de l'utiliser sur mon téléphone, surtout que mon téléphone je l'ai jamais près de moi. Hein, comme là je le cherchais mais là je le trouve pas. donc voilà ça dépend des personnes. et au contraire moi je connais des personnes qui adorent cette chose parce que justement il est sur le téléphone. voilà les paiements aussi sont hebdomadaires, donc euh, je crois que c'est tous les lundis, pareil qu'on reçoit ses intérêts et puis ses intérêts composés. donc c'est vraiment pas mal. maintenant on peut passer à la troisième plateforme qui est Nexo. Nexo, vous ne la ratez pas. Et là, j'ai vu en termes de chiffres, c'est celle qui a le plus d'utilisateurs, parce qu'en plus, elle communique vachement aux US, etc. Elle, elle revendique avoir 2,5 millions d'utilisateurs. Et pareil, Nexo, c'est un peu comme pour le sel token, parce qu'elles ont démarré à peu près en même temps. Elles ont à peu près toutes, en fait, démarré en même temps. Et puis, euh, ceux, qui sont partis, ceux qui sont rentrés en avril et qui ont acheté du Nexo, bah là, leur token est à perte, c'est-à-dire le token Nexo. Mais tous les autres qui sont restés avant, bah, évidemment, ils ont connu une performance incroyable. Mais encore une fois, voilà, il faut bien regarder s'il faut acheter le token. Plus vous avez du, du Nexo sur votre wallet, plus vous allez activer des rewards, enfin, des taux de Y qui sont plus importants. Moi, par exemple, j'ai plus de 10% en Nexo sur mon portefeuille, par hasard, parce qu'à l'époque, ça valait que dalle. Et puis, donc, maintenant, je suis en compte Platinium, ce qui fait que j'ai les taux les plus élevés sur Nexo. D'ailleurs, en regardant les taux d'APY qu'on peut gagner, elle est vraiment au, au même niveau que Yodler et dans pas mal de tokens, en fait, elle la dépasse. C'est-à-dire que, par exemple, si vous n'avez pas de Nexo, par contre, si vous avez des Nexo, vous êtes à 12% sur le Tether et euh, comme sur Yodler. Mais sinon, si vous ne prenez pas de Nexo, vous êtes à 10%. Mais le gros avantage, c'est que de temps en temps, elle fait des promotions qui sont assez courtes, ça va durer quelques, quelques mois, où là, elle explose tous les taux d'APY qu'on peut voir. Par exemple, sur l'UST, euh, on est à 10%. 18%, donc, si vous avez du Nexo à 20%, comme si vous étiez sur Encore, quoi. Et euh, par exemple, 18% sur le Fantôme ou 12% sur Avax, elle peut être très intéressante. C'est pour ça que moi, Nexo, j'ai un peu quitté euh, Celsius pour être franche, alors que je l'aimais bien, hein, j'ai rien contre. Mais il y a un moment où euh, voilà, on va chercher les intérêts les plus élevés. Et c'est vrai que je, je, commence, je vois que je commence à basculer pas mal de tokens sur Nexo pour profiter des petites promotions comme ça. Parce que 18% sur FTM, c'est vraiment pas mal. Et en plus, j'ai des Nexo, donc ce qui fait que j'ai un taux plus élevé. Par contre, euh, moi j'ai rien à dire sur la plateforme, pareil, il y a un système d'échange où il euh, y a peu de frais si vous avez des, des, des Nexo. Euh, les frais sont gratuits aussi, quand on parle de frais, c'est-à-dire frais de dépôt et frais de retrait, alors qu'il peut y en avoir, mais très faible, sur euh, Yodler quand on fait des retraits. Et pour les retraits, d'ailleurs, toutes les plateformes sont soumises aux mêmes, euh, aux mêmes exigences. Ça veut dire que si vous passez par un réseau en particulier, c'est pas... Mais, quand bien même la plateforme est gratuite, en fait, vous allez quand même payer les frais de réseau parce que c'est le réseau blockchain qui le veut. C'est pas tant les plateformes. Et donc, euh, pour revenir sur Nexo est très intéressante. Je pense, pas qu je pense que son système de carte bancaire n'est pas très intéressant pour ceux qui seraient, euh, pour ceux qui seraient intéressés même s'il y a un système de cashback. Et puis, elle a aussi une liste de 31, euh, 31 cryptos. Donc, pareil, elle est, pour moi, elle est au même niveau que Nexo. Euh, vraiment, entre les deux, en fait, je, je, mon cœur balance. Pour tous les cas, mon, ma cupidité balance, je ne pourrais pas choisir. J'aime utiliser les deux parce que c'est très important de varier en fait, et de diversifier son portefeuille. On ne sait jamais, mais en tous les cas, elles sont euh, équivalentes. Et Nexo, en plus, elle est agréable aussi à utiliser, je trouve, dans l'interface, etc. Donc, vraiment pas mal, euh, pas grand-chose à dire. Si, peut-être une chose que j'allais oublier. Les intérêts sur Nexo sont payés chaque jour. Alors chaque jour, ça, vous avez l'impression de gagner très peu, quand bien même vous aurez déposé une grosse somme, mais euh, ça peut être intéressant pour les personnes qui, qui cherchent vite de la liquidité, c'est-à-dire qu'on euh, ne sait jamais si vous êtes plutôt pressé, vous avez un court, de, un court laps de temps, eh Bien sur Nexo, en plus on peut vite échanger, on peut récupérer ses intérêts très vite, ça va très vite avec Nexo, et je pense que c'est pour ça qu'elle a cartonné. Et pareil que sur euh, Celsius, les deux peuvent ont des pas mal de points communs, mais on peut par exemple recevoir ses rewards en Nexo, mais bon euh, ça ça dépendra de ce que vous voulez faire mais en général c'est vrai qu'on veut recevoir dans la même euh, dans la même token que sur laquelle on a investi même si euh, nexo avec son token utilitaire je trouve quand même qu'il nous incite pas trop à vouloir en prendre quoique euh, mais ça peut être le défaut en fait de ces plateformes là c'est à dire que parfois elles peuvent rechercher trop d'incitations financières sur leur reward à elle et puis oublier les intérêts en fait des clients maintenant on va passer à la quatrième euh, plateforme c'est Blockfi. alors euh, j'avais hésité à la base à le mettre parce que je l'utilise de moins en moins là encore mais et, euh, ça a été la toute première plateforme en fait qui est sortie donc il y a, enfin on lui doit beaucoup en fait à BlockFi, elle a été quand même leader et euh, en fait simplement ce qui va pas avec BlockFi donc déjà elle fait des intérêts euh, mensuels elle paye tous les mois mais ça ça peut être pas mal et puis elle a des frais donc de 1% ça, ça peut aller ça encore mais ce qu'il y a c'est que simplement elle a les taux d'intérêt les moins élevés en fait que par exemple sur et puis aussi la liste la moins élevée c'est à dire qu'il y a que 13 crypto sur lesquels on peut investir donc euh, BTC, USD BTC, ETH, mais par exemple, c'est que 4,5% sur le BTC avec le même système euh, décroissant que Celsius. C'est-à-dire qu'après 0,1 BTC, ce qui est pas non plus énorme, et eh bien, on passe à 1% de d'API. Donc, ça reste quand même assez faible. C'est peut-être le défaut de, de BlockFi. Et puis, en fait, je vois bien qu'elle qu commence à se tourner vers où les clients les plus fortunés, parce que c'est l'une des plus sécurisées, par contre. Toutes, elles sont sécurisées. Toutes, elles ont des, des systèmes d'assurance quand même. Enfin, euh, elles, elles utilisent les des protections les plus à la pointe. Euh, BlockFi, elle a toujours, en tous les cas, c'est comme ça qu'elle a communiqué, mais elle avait toujours communiqué sur l'aspect euh, sécurité. Elle a même mis un wallet exprès qui serait que pour la protection. Mais elle cible maintenant les clients les plus fortunés. D'ailleurs, elle leur propose des systèmes de yield euh, personnalisés. Donc, vous voyez qu'on doit avoir sous euh, en faisant des, des... Enfin, en les contactant quoi, directement de manière personnalisée. Alors, euh, moi, je, euh, je la trouvais quand même hyper intéressante pour un élément. Fiscalement, ça pouvait être intéressant. Même si, fiscalement, on reparlera de de ça dans une autre vidéo, c'est que, par exemple, on peut déposer du BTC et donc avoir 4,5% sur la, le, la première partie et de les recevoir en stablecoin ça c'est hyper intéressant donc encore une fois fiscalement aussi et puis ça peut être intéressant pour les personnes qui justement veulent garder leur trésorerie mais veulent en profiter pour utiliser d'autres d'autres crypto donc elle avait cet intérêt là et puis elle a sorti sa carte bancaire avec un cashback de 2% payé en bitcoin donc c'était pas mal c'est pas, pas horrible non plus si on n'a pas la carte binance mais voilà donc Blockfish, je voulais quand même en parler parce qu'elle fait partie du, du paysage et puis pour les personnes qui, qui hésitent ou quoi ça reste quand même une une très très bonne plateforme avec un gros une grosse somme d'assurance de protection etc il n'y a pas à dire ils sont stables ils sont installés Blockfi est là pour rester dans l'idée alors on peut finir comme ça j'ai failli à la base je voulais vous parler de crypto.com et puis en fait avec le hack qu'ils ont connu et puis le fait qu'ils se soient ouverts sur la Defi je me suis dit où j'en fais une vidéo dédiée parce qu'il y aurait trop de choses à dire sur crypto.com et puis parce que les taux sont intéressants mais pareil il faut du cro euh, le cro enfin pour avoir les meilleurs taux il faut 40 000 de cro ça fait l'équivalent d'un truc genre 30 mille euh, dollars. Déjà, je vous avais dit que les plateformes avec des rewards tokens, j'aime bien, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Je sais que ça peut être important pour l'économie d'une un, entreprise, c'est pas le problème. Mais parfois, ils, elles vont trop miser là-dessus et pas tant sur le business model en fait du prêt et de l'emprunt et de toucher leur commission entre les deux. Et donc, voilà, cro euh, enfin crypto.com, on pourrait en reparler si, si ça vous branche. Hein, je pourrais en faire une vidéo, mais sinon, ce que je voulais euh, vous dire, c'est que voilà, il y a, a d'autres sites, mais en fait, c'est pas du tout lending. Je sais que souvent on me dit Swissborg. Bah, Swissborg c'est pas du lending. Déjà les taux d'intérêt sont plus faibles et en fait ça va être des, du, du, du trading par exemple. C'est vraiment d'autres formes. On pourra en parler dans d'autres vidéos. Et pareil pour la société Just Mining donc de Ce C'est pas vraiment du lending pur. On peut pas faire non plus du, du borrowing dessus. Ils vont eux-mêmes en fait ils vont se servir des plateformes dont on a vu et puis euh, proposer ça en intermédiaire à, à leurs clients. Donc moi là ce que je voulais faire dans ce comparatif c'est vraiment parler des grosses entreprises du marché, qui le font vraiment, Enfin, c'est leur cœur de, de business. Donc, voilà un peu pour le panorama. Euh, maintenant, on peut passer à la conclusion rapide pour vous dire deux, trois trucs. Alors, euh, la première des choses que je dois vous rappeler, c'est qu'il y a un article euh, qui est écrit avec tous les détails, c'est-à-dire les détails des frais, etc. Parce que là, dans une vidéo, ce serait beaucoup trop barbant, déjà pour vous, pour écouter, et puis pour moi-même, en fait. Il y, a des, il y a des chiffres enfin, qui sont pas... Ça se dit pas à l'oral, il n'y a pas mieux que la lecture pour ça. où On les compare bien. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez diversifier vos, les plateformes, en utiliser une ou deux. Moi, je pense que plus on utilise, mieux c'est, même si ce n'est pas bon d'utiliser les quatre pour l'avoir fait. Moi, je l'ai fait pour le travail, en fait, pour pouvoir donner des reviews. Puis j'étais là, ai, euh, au début avec BlockFi, etc. Donc, euh, je les ai au fur et à mesure. Mais c'est bien d'en choisir deux. Et puis, pareil, pour les crypto-monnaies que vous choisissez, ça, là encore, vous êtes libre de le faire. En général, les cryptos qui sont présentées, c'est quand même les crypto-monnaies avec des gros market cap. Donc, c'est vraiment des crypto-monnaies qu'on garde en général. Euh, on fait du sur du long terme, c'est vraiment de 5. D'ailleurs, vous voyez sur les calculatrices, on peut souvent calculer jusqu'à 30 ans. Et c'est comme ça, en fait, que ça devient très intéressant. On voit que 10 000 dollars, ça se transforme pour vous faire une petite. Ouais, je peux la faire là, en direct avec vous. Par exemple, si on fait une simulation, on prend l'exemple que vous avez du Avax, vous avez à l'heure actuelle 318 Avax, ça fait à peu près 2600 dollars. Et bien, en 10 ans, vos 2600 dollars actuels se transforment en 26 000 dollars. Mais ça, on a pris l'exemple avec Avax, dans le cas où Avax ne, prend pas, ne, touche, ne change pas de valeur. Or, on est avec les crypto-monnaies, il y a de fortes chances que si vous investissez dessus, c'est que vous pensez que ça va prendre la valeur. Ça veut dire que ce sera même beaucoup plus que les 26 000 dollars si le Avax prend la valeur. Bien sûr, euh, le cas inverse peut exister. Vous pouvez très bien investir dans une crypto monnaie qui prend pas de valeur en dix ans et qui perd. Et puis vos 2600 dollars se retrouvent euh, rien. Et ça aussi, c'est possible, Il faut pas l'oublier. On peut investir aussi dans les mauvaises crypto monnaies. C'est pourquoi aussi, c'est important de faire de bons choix. Et puis, si vous voulez éviter le maximum de risques, vous faites un peu ce que je fais, comme je vous ai dit. Vous faites euh, moitié moitié, c'est à dire des crypto monnaies qui vous intéressent et puis sinon du stablecoin. Et là, pour le coup, vous avez une vue plus nette de ce que vous allez gagner. Donc, sans la volatilité, ni à la hausse, ni à la baisse. Ce l'inflation de la vie courante mais ça c'est autre chose alors aussi pour finir cette vidéo là sur la première partie on a fait sur la si simplement dans les autres vidéos on verra sur la DeFi. alors il peut y avoir des bonnes opportunités à prendre en général il y en a un peu moins mais par exemple je sais que moi j'aime bien utiliser venus c'est sur Binance Smart Chain donc les frais sont moindres parce que c'est souvent ça le, le problème moi j'ai mis euh, j'avais mis j'avais fait beaucoup de borrowing et lending sur AV sur Ethereum et il y a plein de je pouvais même pas réclamer en fait euh, ce que j'ai gagné parce que les frais de transaction étaient trop important. Donc voilà, par exemple, Vénus peut être intéressant. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Il y a des choses à savoir sur la DeFi. C'est un peu plus compliqué. Euh, techniquement, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut être ça peut être très, tout à fait intéressant. Moi, je pense recommander de faire les deux. Et si vous démarrez, bah, de commencer avec la tranquillement. Et puis de vous mettre un peu à la DeFi. Parfois, il y a de bonnes opportunités à apprendre. Donc voilà, on va finir comme ça cette vidéo. Ce petit comparatif, et puis je vous retrouve dans les autres vidéos, on, fera, on verra après les sites de stacking par exemple, euh, etc. J'ai vraiment envie de faire une série complète sur toutes les méthodes pour gagner de l'argent sur la DeFi, que ce soit clair, et qu'on ne mélange pas les termes. Juste moi, par curiosité, pour finir cette vidéo déjà un peu trop longue, vous pouvez me dire les, les plateformes que vous utilisez déjà, que je sache un peu ce que vous utilisez. Moi, vous le savez, j'utilise les quatre, mais euh, j'ai quand même mes préférences, mais euh, j'utilise les quatre parce que voilà, et j'aimerais bien savoir celles que vous utilisez déjà. Même si ma petite idée je sais celles qui font le plus de marketing. Et moi, je retourne à la lecture de, cette, de ce magnifique ouvrage, Stiglitz, je l'adore, et un jour, je vous en parlerai. Voilà, prenez soin de vous, ciao